L'idée est la suivante. FGA.ca. On se connecte. Une fois connecté, on va modifier la page. Je rédige un nouvel article, que ce soit en appuyant ici ou en allant dans le Contenu journal. Lorsque l'article est ajouté, le bloc journal n'a pas été modifié. Alors, pour simuler un changement, je vais aller... Sur la roue dentée du bloc journal, je ne fais aucune modification, cependant, je reclique le « Enregistrer » et ma va penser que vous avez effectué une modification, ce qui générera une notification pour vos collègues qui suivent cette page.